Villacaï-Haïti-Brécom, c'est jeudi 12 janvier 2023, avant même nous entrer dans la ville Et donc, il faut que nous rappelions les citoyens haïtiens, haïtiens, et jeudi, c'est 12 janvier, et nous connaissons sa date, ça, même lui, pour nous, et des gens qui étaient victimes dans 12 janvier 2010. Et je dis depuis date, ça arrive, et un pile monde, donc, toujours, bien souvenir, ça, dans la tête, un pile monde, toujours paniqué. Eh bien, mesdames et messieurs, nous comptons entrer la caillou avec une nouvelle vidéo, ça, qui bourrait, avec un pile information que nous portons pour tous, amis, fanatiques, compatriotes, TV, la Non, moment, on a parlé là, mesdames et messieurs, eh bien, la police, on la police, on la police, on pété tête, trois bandits, et selon, et l'image que nous gagnons selon information que nous gagnons eh bien et, image ça mesdames et messieurs nous qu'à montrer fanatique tv la Haïti comme yo c'est si vraiment c'est si vraiment choquant parce que gien des bagailles faut pou gien fiel pour garder parce que ay ay ay en tout cas eh, la police là qui au même fait coup ça et eh, toi nèg ça ox semblait tabay en pile problème dans zone nan, Eh et bien la police mettait Dormi dans les yeux, à jamais, nous pouvons inviter à gain plus de détails dans la vidéo. Et puis, il y a tout le pays Canada qui finalement est débarqué dans le pays, a, sur un avion militaire, et il y a environ trois chars blindés qui ont même entré dans 18 chars. Ben, l'agence à Canada semble v'le manger, dans le gouvernement Ariel, là, et gué moun qui dit tout, Ariel pas d'jamboué acheter blende vraiment, donc c'est même ça, je venais commande yo, et c'est au même cap entre gué l'autre moun tout, qui dit, c'est, eh, Canada même qui choisit faire cadeau, vieux blende, ça pas même besoin l'autre bois, parce que c'est des blende qui pas bon, nous, on était à peine entre dans le pays, là et bandit crevé, yo, en babal, ben c'est même blende, ça qui atterri, là, et eh bien, pour petit trois blindés font qu'un atterri dans un portant tout saint, l'ouverture, mesdames et messieurs. Nous allons inviter à un détail dans la vidéo. Restez connectés, bonne écoute tout le monde. Bon jeudi, nous allons je tourner pour une prochaine vidéo. Eh oui, et oui, nous allons simplement reprendre un four par rapport à blindé, ça Canada, vous Et nous disons que c'est au total de trois mais en même temps, en même temps, bon, on a regardé premier, premiers étape-là, quoi, il y a à peu près, il y a eu à peu près blindés. Mais, je dis là, par contre, si c'est de façon timidement, on a regardé même caméra, il n'y a pas vraiment quitté les journalistes qui ont accès, mesdames et messieurs, parce qu'avant, on a eu pile vidéo vidéos, par contre, si c'est à cause de trop critiques qui fait eh bien là, presque pas une vidéo côté a a sorti, qu'on avant et c'est certain qu'on a été grand-pile critique qui était faite. Mais pour qu'on y a là, il n'est pas trop facile. Il y a des contacts que nous avons tous. Et nous avons monsieur, qu'est-ce et bien, pas facile, mesdames et messieurs. Okay? Vraiment pas facile. Voilà, voilà, voilà. Oui, Pradel, et après, pour une de ça pour mon par rapport à Blende Sao, qui enfin débarqué dans le pays. Oui, Blende c'est un qui est commandé au Canada par l'État Et côté que nous ne pas le que même censé venir ensemble avec... Et et qui et vous et et yo, e, e, yo, ben yo, e, yo et an, avec et et et et un et les mêmes qui étaient à huis et bien que nous et bien au niveau de Echa et Blendi au côté que Munio même ils ont commencé à venir avec eux et les grands piles monde qui t'a souhaité, et pour que c'est et blender pas même ja avec l'autre a pas de problème et bien ça que grand le monde qui dit inquiète suite. et bien que nous blender ça qui commandé au Canada c'est par l'État haïtien qui lui-même qui a venu. au Congo et le gouvernement canadien à travers ministre Affaires étrangères Mélanie Jolie, et puis ministre Défense nationale Anita Anna, qui lui-même a annoncé et bien je n'ai mais dit 11 janvier 2022 2023, compte que forces armées canadiennes ont même acheminé par voie aérienne dans le pays d'Haïti, véhicules blindés essentiels achetés par le gouvernement haïtien. Et bien, Canada, qui est lui-même qui te répond positivement, positivement, et bien, il a demande d'appui qui est faite par Haïti, tandis que, et bien, violence violence ennemie continue à intensifier intensifiée dans pays. Et je dis les gens avion militaire canadien qui arrivait nimporte dans port porte-prince pour livrer des véhicules blindés avec le directeur général police là et pour les stations côté que même je vais le remettre claude et Jimmy n'ont pas gardé les véhicules là que soit puis sur sous force et police nationale là et même pour contrebande et caribe et bien violence groupe gang yo contre citoyen haïtien et bien vague violence à eux même qui est censé entraver prestation de services essentiels dans cal acheminement et bien aide humanitaire côté que si aide humanitaire pile et moun qui censé y a victime parce que nous connais que tout ce que a fait et faut que nous essayions connaître et qui nous a fait pour essayer d'avancer en mettant pile monde qui souhaitait et pour que autorité ou même yo capable de formation des formations ensemble avec police pour qu'il capable éliminer le gou qui censé aphoriser la population et d'immigrant pile le monde n'importe quoi ce qui besoin. Font froler yo pa parce que o pe pou arrivé, pa rive kidnapper et c'est bandi qui sont censé ap terroriser population N'a pas avancé dans le même cadre de, c'est ça, il y a un coordonnateur syndicat police nationale, monsieur Lionel Laza, qui reconnaît qu'il y a un pile policier, et eh bien, qui va respecter, et eh bien, consigne sécurité. et eh bien, policier, ça, eux-mêmes, yo est concentré, au sous, et toute attention, yo et bien, sous, et camion, et qui a oublié l'autre automobiliste, et bien, un pile spécialiste, et pour eux même yo et fait comprendre que, d'après l'information que policier, eux-mêmes, yo, yo perdu dans téléphone, oui c'est vrai qu'elle est le côté entrée suite à commissariat et bien qu'on a que policier allé m perdu et un téléphone et bien ça confirme la cause en pilote et problème et bien d'après déclaration coordonnateur syndicat national police nationale monsieur Lionel Lazare. Il prend aussi accident et contact moyen dis-moi qui ça ça parce que moi apprendre depuis beau midi dans zone où elle alerte gagnait trois Kadav, et m'apprenne que moun sa yo, c'est bal yopran, kadav yo toujours et nan zone nan a te sol la. la et c'est des cadavres qui va même couvrir même. Ça veut dire, font e fort, gade pour nous et qui euh, disposition qui ka pour que euh, yo levé kadav sa yo, puisque malgré situation difficile, mais toujours gen moun, kabite nan ouye la lettre. OK, toujours il y un monde qui habitent dans zone ça et moi moi e, un gros reportage OK? fais faire un gros reportage sur la ville OK? parce que la ville a changé. là. OK? La ville a changé. Je moi. faire un reportage mon connais Et Bagayon tijan pas même j'an. Ok? Bagayon tijan pas même j'an. Mais la ville là nous perdure depuis quelque temps. Ce n'est pas même la ville là encore. Nous perdure la ville là. Et ce n'est pas même la ville là encore. Ok? Ce n'est pas même la ville là. Vous avez dit qui côté a un autre ville là. et là, c'est dans deux sites. Ok? Et, est la lettre, c'est dans deux cimetières. C'est ça? Oui, ça, c'est dans deux cimetières liés. Ok? Et, d'accord? D'accord. Gons amis, non, pas quoi, c'est oui, la lettre. C'est oui, la lettre. Nous toujours dit, c'est oui, la lettre. C'est pas oui, la lettre. Ok? Cadavio e, a été, et, jusqu'à présent, le cadavio m'a tchak. La police qui fait trois gains ça oui. Qui est cadavre. Machac. La police qui fait trois gains. Et puis ouais vous gagnez ça oui. La police fait trois gains. Ouais, la police fait trois gains. cadavre va bon même. Oh. Et ouais yo, vous gagnez la parole ouais look. La police fait trois gains et ce image, au pas vu, mais vous n'avez pas pas ça. Ok? Pas vrai faire La police fait trois graines Bon. et trois graines trois pitié, mais pas un problème, non? Bon, je vais expliquer les gazes à mon Et l'antikras crasse contre compte m'en dans le sens que les plus ne micro croient. Les gens en pile, en pile, en pile, en pile. Les gens ne en pile. Bon, si les gens et l'obayol Yo joué sous Vous Boukate la parole. fait une interview avec presque toute nèg qui gagnait zam, ou bien tout chef gang qui gagnait le pays presque. Je parle avec Tilapli. Je parle avec Lamon Sanjou. Je parle avec l'homme. Je parle avec Barbecue. Là, a parlé de interview, hein? fais une interview avec Chris là. Je fait une interview avec euh, et, euh, Iska, qui belle-cou. une interview après tout le monde. Mm. mon mm. souci, je fait une interview. premier interview, Anel Joseph fait la radio. C'est avec Anel qu'Anel fait la village Interview ça il a toujours. Mais... Parce que qui me à chercher à travers interviewer M. Sayo, c'est garder pour ouais qui ça volé, pour qui ça a fait ça. Est-ce qu'on possibilité pour déposer les âmes Mais au final, vous voyez que c'est deux bagayes, deux possibilités. Soit son groupe gang qui a volé a fait monde qui a soit son groupe gang qui a essayé prendre en pile en pleur et puis gon l'autre groupe qui dit le négatif on va pas qu'a quitte une jambe pas et ça il faut constater ça qu'arrivé ou une des groupes gang qui puis et et meurtrier que l'autre on prend un bon exemple simple l'opren prend base chez méchant. et l'opren base et Gang pas que et quatre cents Donc, Le premier mission quatre cents C'est deux groupes gang yo effectivement. Vous calez la parole, mais soit pensez quoi des missions. La base Monsieur M. yo. Mais ou pas pouvez base bas chez Michelvin le Vau non qui kidnappera la Vau. Ou ka vous manquez grand circulation qui fait douce. Et je vous dis qu'il est l'idée Presque l'Angélyse nous a passé quoi d'émission, mais honnêtement pas d'un quoi d'émission. Bargain est comme qui est sur mais l'homme qui était mon cabrit m'a filé des scènes parce que Kafoussé Makli presque pas qu'a fait encore puisque nez cana arrivé dans zone Kafoussé Mak presque. Vous obligé filer outre la droite, mais après ça ouvrir virer à droite pour al tomber lui la voie. Mais toutes les mêmes lignes ont paniquer, Mais automatiquement, je vais, bon, et euh, lisons, latin, je n'ai aucun problème, mais comme si l'esprit, m... comme si inquiétude n'était pas là, elle est. inquiétude, de est retourner encore, qui est retournée. Elle rentrer rentrée dans la e. rentré dan panason, le soleil est couché, et puis, je suis allé à lui. A. Et ça, comme tu as expliqué dans le temps, et pendant que je suis je suis obligé de chercher un côté parce que je n'ai pas de possibilité d'installation. Je suis la je suis obligé de filer, monter. Je suis arrivé dans la base de obligé chercher un coin de là, Et je me bon, je doué. Je doué. Je doué. Je suis Je Je la parole, Je doué. ma deux et puis, montrer Mais, comme si l'on gâte la rue, hein? la rue va y en de La lui, <coughs> ou presque des reconnaître li. La lui m'a de hein eh? Bon, bo ave un an, m'a de piret. Mon cher, m'a de oblige passer devant nat comme même par mais Mais, c'est pas un baye qui piti. Il vraiment pas un baye qui piti. C'est pour montrer que y a un groupe de gang qui est euh, enragé. Je vais prêter ben, l'expression ça que l'autre. Mais, tout net, c'est si, des groupes de, group de gangs, des groupes armés qui ont Ça veut dire, dans le cadre d'une opération normale qui c'est soit que vous mettez des ou bien vous mourrez. Eh ben moi, je prends printemps pour me parler à tout monsieur, ça est honnête. N'en souci pour me connaît qui s'acte dans na tête yo Ça yon v'le fait. Qui j'en, le société en ka ide yo yon. Si e m'en s'en le ti si presque confesse. Et pour peut-être, dit, li même li pari, li v'le campi soubaye sa yo Mais, dans la réalité, ce n'est pas vrai. Parce que, n'est-ce tellement grand volume là j'en ai fait, il tellement confortable, et puis, finalement, pa jen kite. Mais, pas j'en quitté Mais, yon toujours douce l'état, mais ce n'est pas l'état vrai. Parce que, qui s'acte plein jeunes garçons dans le pays, plein jeunes femmes. Mais ils ont mis tout pour qu'ils ne prennent pas ça. J'ai passé dans la zone dont on va prendre sa rifaille. Je vais des jeunes garçons, bonnes la rue. Ou bonnes jeunes garçons. Je ne connais pas si matin ils étaient dans le jardin. Mais je vais regarder des ressources, force que ça a eu. Gâte. Et puis ils sont bon la rue yo chita bon là oui m'claire m'pas connait si ce matin dans le jardin après-midi à mais jardin c'était jeune garçon c'était force jeunesse là c'est des gens qui entre 25 et 28 ans Mais dans l'âge ça un bel âge lié mais nèg qui choisit c'est zame pour ou c'est déranger pour déranger monde c'est voler pour voler et même si nèg a fin font premier coup cobla nan il dit bon continue nèg a pérenniser dans ça il fait toute ville ça. Il vole, il vole, il vole, il kidnappé, il il Jusqu'à ce que le pape encore. Mais ce n'est pas possible. Jusqu'à ce que il mouri m'a dit. Il fait tout ville. Il a tout le monde. Mais il a tout le monde ça dans la société. Si on vit, on manque de l'autre côté. que a fait si petit ou bien deux trois mesdames qui ont fait une ou fait activité ou bien deux trois personnes dans zone de mais c'est toute ton société qui compte oui. ou en face tout ton pays ou en face toute la nature ou en face la nature moi moi clair à tout jeune garçon qui embesame m'a dit nous monsieur un seul bagay. nous c'est une société nous c'est ennemi société et quel que soit Jean-Poule, yo pas cham pour monde même moun ouwe ki nan village là là la police décidé al prend izo en bas tout équipement nou tout bon vrai moun ça premier moun ki ba le déchouqué ca nou c'est ou même parce que yo bol Moum de la parole parce que c'est pas con ça outé kon vivre longtemps radio même Omega. de Dieu très bien nous kon entre en village oui nous kon zone nan. moi même son nèg ki Edelma et ed, et ed, ed, ed Belém fait nous faisons tout prix même d'Elma 2, du salut. Ça veut dire que c'est des zones qui me connaissent. C'est des zones qui me disent qu là-dedans. c'est c'est la Belle. Nous faisons tout prix même dans du salut. Mais je dis, nous créons une situation, au même côté que pour dit nous, dire clairement, pour nous mettre en face tout ton pays, toute ton nation, tout ton peuple. Pas bah, même mon peuple, mais c'est le monde.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 Eh? Nous toutes s'en a passé, Nous tous net s'en a passé. Et d'ailleurs, nous même gâchis l'argent maintenant toujours, par exemple, dans un village, mais socialement, ça so vous présente. Absolument rien. Ka ale. Qui est bon, qui bon, qui est bon, qui on le, et puis, nous toutes, petites, moi-même, je un bon exemple, pour Monsieur, petit garçon, que monsieur Bon, sous statut, monsieur, je toujours vous donner un exemple, je vais vous donner un bon exemple, je vais vous donner un bon exemple, je vais vous Est-ce que deux je un tout. Je ne me pas ça. Je ne me ça. Au moins, quelque part, il faut chercher fierté dans futur petit monde. Je vous dis un exemple, regardez, Barbecue, Jimmy, il de petite fille. Mais c'est que petite fille, Barbecue. Elle a peut-être des pas parlé, dans radio y a des gens dans l'international qui Diap, n'est-ce sanction contre a 50 papal, m'a ils sont fier de ça? M'a quoi ça l'anjel? M'a quoi ça l'anjel? Bon, c'est vrai, bon, Jimmy Cherizier, son monde, et Pierre Espérance Converti, bon, peut-être que Jimmy font choix. le choix, il dit le va dans la prison lui-même, il préfère faire ça, mais son monde, Pierre Espérance Converti. C'était un très bon policier. que Pierre Espérance. Bon, monsieur prend peut-être un piège de Pierre Espérance là. Et puis, là, il convertit la tête lui en chef de gang. Mais Jimmy, c'était un très, très bon policier. Pas un nègre qui n'a eu de bon. pas parler de Jimmy Cherizier comme un policier exemplaire. Que politique manger. Pierre Espérance manger, monsieur. Mais monsieur quitte l'allée. De quitter l'aller, parce qu'elle le préféré pas prendre prison. An. Bon, nous regrette que GDO pas de dimension pour le te mettre en bonne enquête sur ça. Pas le GDO, non? Pas une inspection générale, j'enlève le GDO. inspection générale n'a pas de dimension pour te comprendre ça. Donc, dans la police tellement fait politique et puis gade. Mais Jimmy Cherizé, c'était un très, très bon policier. Il y a des gens qui ont gen des doutes sur ça. Mais malheureusement, il finit comme ça. Il finit comme ça malheureusement. Mais messieurs, le pays n'a pas fait nous aucun mal. Et moi je le dis pour tout le monde. Haïti n'a pas fait personne petit mal. Parce que thé en soi n'est pas constitué seulement de pays. Pays qui est annexé. Ces de policiers, dans Domsey, 27e promotion, et puis Gagné, Jean-Daddy, prévéliste, 31e promotion. Tous les policiers ont été affectés dans ce commissariat, M. Salomon. Euh, nous, on a que c'est, euh, depuis qu'il a commencé, c'est déjà Gagné, deux policiers qui ont baissé deux première pétale que nous avons enregistrée pour commencer l'année 2023. Puisque c'est des policiers qui travaillent, c'est dans quatre fonctions, les policiers qui travaillent, qui ont fait point. bon, nous-mêmes, nous déplorons de façon que les policiers ont mourir, nous déplorons de toute façon que les policiers continuent à perdre, perdre la, la vie. Euh, nous connaissons que pour l'année 2022, y a près de 54 policiers au niveau Nous, euh, Thierry Sanser, bon, euh, année à peine commence c'est qu'il y a deux policiers qui tombaient. Nous-mêmes, dans Singapour on a toujours dit qu'il faut y des dispositions qui prennent pour permettre que les euh, policiers ne tombent pas dans tombe, les gens qui sont tombés. Nous-mêmes, nous, encore au niveau Sénapoa, nous dans son message, nous connaissons des policiers pour nous dire qu'il faut qu'ils fassent un pile faut très vigilants par rapport à leur travail. Parce que quand tout le monde qui reproche les policiers, les leur travail, yo avec avec téléphone, il y a des gens qui disent qu'on va se rejoindre. Trois policiers étaient tout à mon téléphone. Moi-même, tout le monde constate le parfois, quand on me parle avec les policiers, me monsieur, je ne pas prendre ça. Non, mais non. Nous, on a un vraiment fragile. Il faut qu'on a veillé sur l'autre. Il y a des gens qu'on a critiqué en pile policier par rapport à l'air frontière de C'est qu'il y a trois policiers. Trois policiers seulement ont qu'ils seul marché. Donc là, il faut qu'il y ait un élément qui pour disponible en cas où il y a un éventuel attaque, où il y a un policier qui pourrait répondre nous même dans le Singapour, nous demandons que les policiers, au moment très fragile, travaillent dans la rue, il faut prendre précaution, éviter d'utiliser le bon, pile, évite utiliser, téléphone. Nous, les affaires, nous sommes toujours focus sur la faille. Il faut qu'un policier en bas-côte, en cas où, a gagné un problème pour être capable de gagner du temps. Et, et, et, et nous-mêmes, au niveau du Singapour, nous souhaitons que euh, le responsable commissariat retourne vous prenez responsabilité pour vous brief police vous faites briefing pour police à chaque fois que police va travail soit en matin ou bien après vous vous supposez parler la police, en 15 minutes, en 20 minutes pour expliquer la police l'engagement de quelqu'un il faire le comporter et dans la rue nous croyons que le travail ça les tour est fait la direction générale là le directeur départemental vous avez doit encourager les responsables il était a nous tout ça pour les policiers parce qu'en pile, fois qui que qui sont passent, peut-être c'est parce que les policiers ne pas les qui ils sont pas les que qui ne sont que les gens qui ne nous travaille ça gens qui ne sont nous-même gens dans ne sont pas les dans qui ne pas les gens pour